C'est toute l'année que le handicap nous concerne et nous pouvons chacun avoir besoin un jour des services et des talents d'un orthoprothésiste. C'est pourquoi je vous emmène bosser aujourd'hui chez Orthoway, une entreprise qui recrute, ça tombe bien. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Dominique Figuenot, je suis responsable d'Orthoway. Merci Dominique. Alors il paraît que Orthoway recrute. Moi, j'ai eu envie de découvrir tes métiers. On en discute autour d'un café Tout à fait. Allez. Dominique, merci pour le café. Bah, écoute, ravi. Explique-moi ce que représente aujourd'hui le groupe OrthoWay. Alors le groupe OrthoWay, c'est la fusion de deux entreprises qui étaient de même, euh, même taille. Euh, une entreprise qui représente euh, OrthoFiga, qui est tout l'ouest de la France. Et puis euh, une entreprise qui, qui, euh, qui couvre les Hauts-de-France, euh, qui s'appelle Celli Orthopédie, qui est basée à Cambrai. Euh, voilà. Donc euh, en fait nous avons fusionné, maintenant c'est devenu un groupe de 100, 180 personnes euh, qui fait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires et une troisième entreprise euh, de, du sud parisien d'Anthony nous a rejoint euh, depuis notre création. Et alors les métiers du groupe, qu'est-ce que ça représente Alors les métiers du groupe, nous faisons du grand appareillage orthopédique, c'est-à-dire nous faisons des prothèses pour les patients amputés, mais nous faisons aussi des corsets pour les gens qui ont des problèmes de dos. On fait aussi des appareillages de traitement, par exemple pour le traitement de la scoliose, on va faire des corsets. Et puis une de nos activités qui est importante, c'est le positionnement des paralysés cérébraux dans leur fauteuil roulant, voilà, où on fait des, des sièges coquilles très particuliers. Et tu équipes aussi des champions olympiques Oui, alors on équipe un triathlète qui a participé au JO de Londres. En quoi consiste ce job d'orthoprothésiste Alors le, le job d'orthoprothésiste, d'applicateur en, en orthoprothèse, consiste en fait à être en contact avec le patient et le médecin et de réaliser l'appareillage sur prescription médicale. L'applicateur va Prendre l'empreinte. Alors, ça sera l'empreinte numérique euh, du patient. Euh, ensuite, qu'il rectifiera et qui sera envoyé à une fraiseuse. Et cette fraiseuse, de cette fraiseuse, sortira un, un moulage qui nous permettra de faire euh, les appareillages euh, pour les patients. Et alors, tu recrutes. Alors on recrute, nous avons une croissance en gros attendue de 3,5% et on va recruter entre les techniciens qui sont à l'atelier, qui eux ne voient pas les patients, et les applicateurs et les administratifs, à peu près une dizaine de personnes dans le courant de l'année 2018. Et quelle qualité il me faut si jamais je rejoins l'équipe Alors pour être un orthoprothésiste euh, en contact avec les patients, bah, de l'empathie, euh, beaucoup d'écoute et surtout être quelqu'un de manuel, euh, avoir cette capacité euh, à interpréter un besoin de patient euh, et de le prendre en compte en fait. Ah je suis un prothésiste, nos prothèses. Nord-Ouest <rire> Ah, confort. Intéressement. Autonomie, pour nos patients. Passion. Ah, 10 km, c'est déjà beaucoup pour moi. Je suis vendéen, donc euh... vendé Allez, j'aime bien les deux, mais bref surfer Dominique, merci beaucoup pour l'accueil et la découverte de tes métiers. J'étais ravi de t'accueillir. Merci. Moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez peut-être le profil pour rejoindre les équipes d'OrthoWay. Donc n'hésitez pas, postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.